C'est Maddy en ce dimanche 3 avril, j'espère que vous avez bien profité de, de votre week-end. Euh, voilà, je pense que cette vidéo sera postée lundi, donc euh, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, merci beaucoup, hein. euh, voilà, on a atteint les 20 000, bah écoutez c'est fantastique, hein. je suis ravie, ravie, ravie. Surtout que, encore une fois, je dédie cette chaîne à la cause animale, enfin tous les animaux qui souffrent, et que les revenus de cette chaîne eh bien, me permettent de d'aider en fait aux collectes qui sont faites pour euh, sauver les animaux, des mauvais traitements, etc. Et puis surtout, surtout, leur éviter l'abattoir. Enfin, c'est surtout ça, en fait, que je regarde principalement. puisque que des, des animaux à sauver, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Donc c'est vrai que c'est très difficile de donner tous les jours, même si je voudrais. Donc c'est vrai que je, je regarde les, les causes vraiment extrêmes, on va dire, et donc, voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le, le site sur lequel je fais mes dons. Vous pourrez d'ailleurs certainement m'y retrouver. Hein. Enfin, bref. <rire> bon, vous allez retrouver mon prénom, certainement. Euh, voilà. Donc, en ce moment, je, je me bats pour, de, pour des chevreaux. Hein. Je crois qu'il y en a 14. Hein, C'est ça. 14 chevreaux à, à sauver de l'abattoir. Bon, bah. Si vous passez par là, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Et suivez votre bon cœur. Bon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Bon, On va déjà regarder rapidement cette histoire de, de sous qui a été dissimulée. On va pour s'amuser, parce que j'ai pas de doute à ce sujet. Donc, enfin bon. Mais on va quand même regarder ce que ce que le jeu y sort. On va regarder si euh, l'empêchement demandé par le capitaine Alexandre, que vous connaissez, pourrait réussir. Voilà, il y a en effet une vidéo dans laquelle eh bien, le capitaine demande l'empêchement de Caligula à participer aux élections, bah, sous prétexte qu'il euh, bah, est malhonnête, quoi, tout simplement, et qu'il ne devrait pas avoir le droit de participer. Donc on ira regarder ça rapidement. Ah, j'ai les militaires qui sortent décidément. Toujours, toujours, hein avec euh, les trois fleurs. Alors c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était euh, les... Les, les bleus, blanc, rouge, c'est vrai qu'en plus, j'ai même pas remarqué. Alors, enfin, Parfois, on se demande hein, <rire> où est ma tête. Donc oui, effectivement, le, le drapeau français que l'on peut y voir ici, une surprise. L'armée ici et un vœu qui se réalise. Bon, écoutez, c'est tombé, donc euh, voilà. Il va falloir s'attendre à des choses un peu dans ce genre-là dans les prochaines semaines. Mais n'anticipons pas. Donc, on va déjà regarder l'histoire de Sue. Alors, Caligula a-t-il été malhonnête c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il a menti sur sa déclaration de patrimoine et puis surtout, surtout, est-ce qu'il a mis les revenus non déclarés dans des comptes, euh, comment on appelle ça déjà, euh, j'ai oublié le nom, offshore, voilà, enfin, bref, les, les, les, les endroits où il n'y a pas d'impôt, hein genre... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a comme paradis fiscaux Je ne les connais même pas, d'histoire. Hein. Je suis vachement au courant quand même. <rire> je les connaissais, je ne me souviens plus. Voilà, je les... Il doit y avoir quoi euh... Ah, vous me le direz dans les commentaires, je ne sais plus. Bon. Enfin bref, de toute façon, généralement, c'est des îles. Hein. Alors, est-ce qu'il a mis des sous à l'étranger Voilà, dissimuler. On va regarder la coupe. C'est quoi C'est un labyrinthe. Pardon, c'est dans l'autre sens. Voilà. Un labyrinthe et des trucs informatiques. bon bah tout ça de toute façon ça a transité par des choses informatiques et puis ça a été fait de façon à ce qu'on peut pas on ne puisse pas suivre trop le, le, le, le cheminement des le cheminement des soupes c'est pour ça que vous aviez l'informatique et le labyrinthe hein. ça a été fait euh, voilà ça a été vraiment dissimulé vous savez avec des montages éventuellement financiers ou alors de fait en sorte que ça laisse pas de traces hein. c'est facile à faire hein. Bon. Ok, ok. Alors, au niveau de sa déclaration de patrimoine, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information au sujet de Caligula Bon. Donc, ben, ça le met dans une situation quand même assez difficile. Hein. Ici, il y a une maison. D'accord. Ça peut être une banque, ça, je me demande. Là, il y a des choses qui vont être quand même mises sur les rails. Donc, il y a des trucs qui vont démarrer à ce sujet-là. Et ça, c'est lui. Toujours le loup, mais il est, est lui-même manipulé, hein. Donc, ça, c'est lui. OK. Donc, il y a des choses qui vont être mises encore une fois sur les rails. Donc, ils vont démarrer avec la lumière. Donc, pour moi, il y a de la lumière qui va être faite. Là, il y a, il y a à mon avis, il y a une, une espèce de grosse société qui est intervenue. Ça me fait penser à une banque. Moi, je ne sais pas pourquoi. On va regarder. Là, c'est lui qui est vraiment en situation extrêmement périlleuse. Voilà. Oui, bah écoutez, il y a le secret. Hein. Ouais, ouais. Donc là, il a bien caché des trucs. Hein. Et encore une fois, ça le met dans une situation. Casse-gueule. Ici, on a les sorcières. Ouais, donc c'est vraiment des... Comment dire Il y a des sociétés derrière, maléfiques, on va dire. Hein. C'est les sorcières hein, qui volent. Donc euh, des gens malhonnêtes ici, des grosses sociétés, des banques peut-être. Là, qui, donnent, qui sont... Pardon, qui sont certainement intervenues dans l'histoire. Là, on a le phénix. Alors ça c'est un renouveau, mais à mon avis c'est pas pour lui. Ça c'est pas pour lui. Et là, par contre lui, il est plutôt là. Hein. Donc lui, il est là et il va se casser la figure. Donc en fait, tout le monde va se moquer de lui d'une façon ou d'une autre. On va regarder qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que, que cette histoire de Phoenix. Parce qu'il y a beaucoup de lumière par là. Hein. Pour, pour moi, lui, il est là. Ça c'est ce qui arrive, mais ce n'est pas forcément lui. Hein. C'est des événements. Mais ça a une influence ici et là, là où il est. Il est là et là, hein, d'accord Alors, justement, où est-ce qu'il va aller Dans la bouche de, du monstre, des ténèbres. Vous voyez, c'est une espèce de monstre avec des dents. Et il va pile dedans. J'ai envie de dire qu'il rentre à la maison. Je m'échante, mais enfin bon. Avec tout le mal qu'il a fait, euh, franchement, je n'ai pas tellement de pitié pour lui. Hein. Quand je pense aux, aux gens qui sont suicidés, euh, qui vont mal psychologiquement, psychiquement qu'on perd de leur travail, etc., etc., etc., à cause de ces actions faites pendant 5 euh, ans, et surtout, surtout les deux dernières années, j'avoue que... Franchement, euh, voilà, quoi. Moi, ma compassion, elle est plus du côté euh, des, des, des gens et des enfants, surtout, surtout les, les, ouais, les innocents, en fait, vraiment. Et puis, je ne parle même pas des pauvres gilets jaunes qui sont fait massacrer, enfin, bref. Il y aurait long, il y aura beaucoup à dire. Alors voilà, donc ça c'est pas lui, vous hein, voyez. On a des belles cartes. On a quelque chose qui commence à démarrer voilà, avec la lumière. Le phénix qui renaît de ses cendres et la croissance avec peut-être, peut-être, si on y croit, des petits galactiques dans le ciel. En tout cas, il y a, il y a quelque chose d'intéressant Donc il y a bien un renouveau. Par la suite. Alors lui, il est là. Ah bah ben, écoutez, hein, franchement, euh, on n'a pas, pas du tout les mêmes cartes hein, en haut et en bas. Là, c'est vraiment le jour et la nuit. Lui, c'est le loup qui est manipulé, qui manipule, mais qui est manipulé. Il va être on va on va se moquer de lui, voilà, il va être déstabilisé, j'avais envie de dire. Alors ça peut ça peut aussi le montrer en train de fuir, là, c'est amusant, C'est comme s'il voulait prendre la poudre d'escampette, mais il va se casser la figure, hein. on peut y voir ça comme ça. Et puis vous voyez le, le destin, la roue tourne, il est là, éventuellement. Enfin, loup, il est là, certainement, même. Et la roue tourne, et ce qui lui arrive, à mon avis, euh, c'est pas bon. Je pense pas que ce sera le trèfle à quatre feuilles. Ce serait plutôt par là. Hein. Enfin bref. Donc, destin funeste. Alors, au niveau des sous, j'ai pas de carte qui est sortie sur l'argent. J'ai tout de suite sorti, en fait, que ça allait mal se passer pour lui. Voilà. Donc, euh, euh, ça, il y a les États-Unis qui interviennent dans cette histoire. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être ici. C'est pas impossible qu'il ait eu des aides de ce côté-là. Ouais. Pour moi, c'est ça. Mais ça va se savoir. Hein. Il y a une, un truc qui est cassé, là. Ça va se savoir. Bon. OK. Alors, lui... Euh... Ah oui, alors, c'est ça que je voulais demander. Est-ce qu'il pourrait avoir des... un empêchement Voilà. Suite à l'action du capitaine. On va regarder. Hein, puisque je suis sûre qu'à autant continuer. Alors, il y a ici des choses que l'on découvre. Donc, quelqu'un qui fait voler un cerf-volant. Donc, c'est un petit peu une initiative, hein. Quelque chose qui flotte. Donc, quelque chose que, que l'on met en dans le comment dire en mouvement, si vous voulez. C'est ça, on, quelque chose que l'on met en mouvement. Quelque chose de positif que l'on met en mouvement. Un espoir. Et l'espoir, ici, pareil, avec l'étoile filante. Donc, c'est vrai que c'est un vœu, là. Encore une fois, le, le jeu, il change tout le temps. Euh, tout de suite, pardon, pas tout le temps. Hein. Il change tout de suite. Là, je, je me suis euh, un petit peu, comment dire, connectée au capitaine. Et là, c'est vraiment lui qui, qui essaie, de encore une fois, de, de faire changer les choses, de faire bouger les choses de façon positive. Alors, ce qui va y arriver... Ah bah écoutez, j'ai tiré, j'ai tiré. Alors voilà, donc, qu'est-ce que j'ai tiré J'ai tiré la justice. Avec le loup, là. C'est lui. Alors, il y en a deux autres, quand même. Mais c'est surtout lui, hein. Ah, écoutez, il y a des histoires de justice. Alors, empêcher... Euh... C'est difficile à dire, mais j'ai la justice. Alors, est-ce que ça répond à la question Ça peut être après. C'est-à-dire que s'il n'est pas élu, euh, il y aura ça. Donc finalement, je me demande si cet empêchement est si important que ça, parce que de toute façon, c'est ça qui l'attend. On va quand même, on va essayer quand même de poser la question. Est-ce que le capitaine va réussir ah, ça, ça a l'air d'être assez instable, hein. J'ai le feu qui risque d'être éteint, là. Hein, c'est... Vous voyez Il y a bien une espèce de, fleu, de feu qui est, qui est tout en haut. Donc, on allume un feu, oui. Donc, c'est un petit peu un signal ou, en tout cas, une initiative, oui. Mais c'est pas sûr. Là, c'est pas sûr. C'est un peu instable. Donc, je suis pas sûre que l'empêchement va réussir. Oui, donc, ça, c'est bien. Lui, effectivement, il a, il a demandé, hein. Mais ouais, je suis pas sûre que ça, que ça fonctionne. Ouais, J'ai une lueur, mais vous voyez, elle est, elle est assez discrète. C'est une lueur dans les ténèbres. Je suis pas sûre que ça suffise. Par contre, c'est pas très grave parce que de toute façon, on a ça. Hein, donc, bof, on va comment remettre encore une autre. Ouais, bon, de toute façon, il va y avoir, pour Caligula, le, les dominos qui vont se casser la figure. Donc, euh. Bon, je, a priori, je, je suis pas sûre. Moi, je dirais non. À mon avis, il manque, euh, il, il manque quelque chose, là. C'est une lumière qui est un peu trop discrète. Et on avait vu juste avant que ça risquait d'être euh, un petit peu trop vacillant. Mais bon, par contre, c'est une bonne initiative. Parce que, à mon avis, ça va permettre aussi à certaines personnes de peut-être de se réveiller. Hein. Voilà, on va regarder. Ouais. Alors ça, il ouais, y, y en a beaucoup. En fait, je, je crois que parmi les soutiens de, les ex soutiens de Caligula, il y en a beaucoup beaucoup qui ont été déçus. Il y en a beaucoup beaucoup qui ont été déçus. Ouais. Alors ça, cette carte-là, j'ai encore du mal à la comprendre. Si certains d'entre vous ont des idées, vous pouvez toujours. Hein. C'est un vase avec des yeux. Alors, ça fait, ça fait penser au vote, moi. Vous savez, quand on met le, le bulletin de vote, avec l'observation des votes. Donc, euh, donc ça voudrait dire que à mon avis, il ne sera pas empêché de se présenter. Mais que par contre, au niveau de l'élection elle-même, celle-ci sera très surveillée. Bon... Je vois comme ça. Après, on peut l'interpréter autrement. Mais enfin, euh... Bon, j'ai pensé encore à Caligula et voilà ce que je tire. Ok. Donc ça veut dire que les chaînes se passent d'explication. De, hein. Il va être enchaîné. Il est enchaîné. Donc prisonnier, si vous voulez. Mais il ne sera pas tout seul. Hein. Il sera avec ses compagnons d'infortune. Et d'ailleurs, euh, il ne sera pas content. C'est lui-là. Donc bof. Ok. Alors, je sais que la question de la tricherie revient euh, encore et toujours. Moi-même, euh, j'ai des jours, oui, j'ai des jours, non. C'est quand même dans l'air du temps. Et sachez quand même que si ça devait se faire, ben euh, de toute façon, les choses rentreraient dans l'ordre, à mon avis, parce que les gens ne l'accepteraient pas. Parce qu'on sait qu'il est autour de 10%, hein, on sait, voire moins. Moi, je le verrais bien autour de 6, 7, par là. J'avais dit pour rigoler qu'il devait être à 6, 66. <rire> ça se trouve, c'est ça. Enfin bref, de toute façon, ça ne vole pas haut, si vous voulez. Donc euh, voilà, euh, les gens le savent qu'il n'est pas très élevé euh, dans les intentions de vote. Donc si jamais il devait bidouiller, euh, bon, ça, ça se verrait. Ça se verrait forcément. Donc il ne s'en sortirait pas. On va quand même regarder s'il va quand même le faire. Donc Je ne vais prendre qu'une carte. Est-ce qu'il va réussir à détourner les votes. Il a, ouais, mais vous voyez, il y a de la lumière. Donc il y a de la lumière. Donc si c'est de la si il y a de la lumière, c'est que faut pas faut pas s'inquiéter. C'est quoi qu'il arrive, tout sera mis en lumière. Puis alors ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un, toujours une personne qui est lumineuse ici qui arrive, mais alors ne me demandez pas qui. Je n'en sais rien quelqu'un d'autre qui arrive alors il y a quelque chose qui est répandu sur les maisons mais c'est pas forcément négatif hein. ici alors, une méduse c'est une méduse mais elle elle verse de la lumière à savoir ce que c'est dans une situation d'accord qui okay. ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, donc, d'accord. Donc ça, ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un d'intelligent et de lumineux, mais, mais plus tard, dans la situation qui sera extrêmement instable, ici, où tout va se casser la figure, en fait. C'est ça, en fait. Euh, et la méduse, c'est des trucs qui nous tombent dessus. Alors, c'est amusant parce que cette carte-là, je l'avais sortie juste avant l'histoire du Sahara. Vous savez, le sable. C'est assez curieux, hein. Et... Je sais quand même, de savoir ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était une carte positive, mais j'ai un doute quand même. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, c'est tout, tout ce qui casse la figure. C'est sûr. Là, on va essayer de, de rattacher ce qu'on peut. Ou plutôt de se rattacher à ce qu'on peut. Dans une période extrêmement instable. Hein. On va essayer de continuer à vivre au quotidien, mais ça va être vraiment, vraiment difficile. Par contre, on aura bien quelqu'un ici qui va arriver. Alors là, je sais pas ce que c'est. On va essayer de voir ce que c'est que ce truc alors là, c'est la tempête. C'est bien la tempête. Donc, on va bien avoir une période difficile. Ah, j'aimerais savoir ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus Qu'est-ce que c'est que cette méduse On a des, flem... des... des des flamèches, pardon. On a du feu, des flamèches, des trucs qui nous tombent dessus. Il y a quelque chose qui va nous tomber du ciel, mais... mais euh... C'est pas forcément une bonne chose, hein, parce qu'on est quand même dans la tourmente ici, et on a des flamèches. Qu'est-ce que c'est que ce truc Oh, non, mais c'est pas vrai, non, mais je rêve, non, mais dis-moi que je rêve. C'est magique, hein je, je la sors tout le temps, tout, tout le temps, mais... Bon, écoutez tout le monde, attendez-nous, attendez-vous quand même à ces gens-là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Si je les sors tout le temps, c'est pas pour rien. Et il va y avoir des trucs de ce genre là, voilà. Alors pas la bombe atomique, je vous l'ai déjà dit, non, non. Non, non et non. Mais par contre, des petits trucs comme ça, oui. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi j'ai ça qui, surveille, qui survole, pardon, les maisons avec la tempête. Bon, donc ça va être assez mouvementé dans les prochains mois, mais pas de panique. Hein. Ce sera une période, voilà, euh, faudra faire mauvaise euh, fortune, bon cœur. Je sais pas pourquoi ils sortent comme ça, aucune idée. Mais il y a quelqu'un là qui arrive et qui va remettre de l'ordre. Voilà. Et lui, de toute façon, il sera enchaîné. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on va avoir les militaires? Ben, mais voilà, c'est la même chose. Hein. Tout se casse la figure, Ça fait quand même euh, la deuxième euh, fois que j'ai un truc comme ça. Voilà. J'avais l'autre tout à l'heure avec la petite fille, là, Attendez, je vais vous la trouver. Est-ce euh, qu'elle est -ce qu la carte Il y avait les dominos qui s'écroulaient, d'accord. Voilà, celle-ci. Vous voyez la petite sigle qui continue à jouer du violon, mais on voit que tout se casse la figure. Bon, ben là aussi, vous avez ici pareil. Tout qui se casse la figure ici. C'est comme une explosion, là, vous voyez Il y a bien un truc qui, qui, pouf, qui se casse la figure. Mais alors, d où, d où, pourquoi, d'où ça vient, comment Mystère, mystère, mystère. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication d'où ça vient cette histoire Alors, c'est... Ben oui, d'accord. bah ben Si, c'est ça. Hein. Si, si, si. Ça m'a fait, fait tout de suite penser au conflit, moi. Alors, je sais bien que c'est un, un, un Indien et un, et un cow-boy. Donc là, évidemment, ce n'est pas les Indiens et les cow-boys, mais on a définitivement un conflit donc, on pourrait y voir la scission entre éventuellement les États-Unis, parce qu'il y a quand même les Indiens. Alors, les cow-boys, bon, bah, ce serait quand même de l'autre côté, hein, donc plutôt la Russie, quoi. Il y, y a un conflit, là. Donc, ce serait plutôt à cause de ça. Hein. Bon, bah, c'est pas fini, cette histoire de guerre. Hein. D'une façon ou d'une autre, ça va nous retomber dessus. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi, mais j'ai demandé ce qu'il ce qu en était et, et d'où venait l'origine de ça. Et j'ai eu ça. Et ça, c'est nettement un conflit. Alors, on voit très, très bien. Il y en a un qui veut aller par là, l'autre qui veut par là. Donc, c'est dissension. Voilà, c'est la guerre. Donc, ce conflit-là, quelque part, il va nous retomber dessus. Ouais. Bien, bien. Mais bon, on... c'est pas grave. Hein. De toute façon, s'il faut en passer par là, on en passera par là. Si Ça peut nous permettre par la suite d'avoir quelqu'un de beaucoup plus lumineux, mais qui est mystère. C'est toujours le mystère, hein. Eh bien, ma foi, euh, on le fera. Hein, L'essentiel, euh, c'est qu'on soit débarrassé de celui-ci. Et c'est sûr que celui-ci, euh, il sera enchaîné quelque part. D'ailleurs, dernière carte pour lui. Ah ouais, d'accord. Donc ça, ça m'a sorti autre chose. Ça m'a sorti encore la, la scission. Ça m'a sorti encore la, la scission entre éventuellement l'Europe et, euh, et peut-être euh, le, la, la Russie. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est une division. J'étais en train de parler de, de lui, là. Tu veux bien me donner une carte sur lui, s'il te plaît Ouais, alors perplexité, le sphinx. Donc là, à mon avis, ça peut être une enquête sur lui. Le sphinx, c'est quand on doit aussi euh, euh, passer devant le sphinx. Donc, répondre à une énigme. Donc, euh, répondre par rapport à des choses que l'on cache. Ouais, donc il va bien être... Euh, mis en examen ou un truc comme ça. Moi, ça m'étonnerait pas. Hein. Bon, ce serait une bonne chose. Bon, on va finir là-dessus. Bien, donc, petit tirage. Hein, euh... Ah oui, non, quand même avant de, de vous quitter. Si, si, j'avais envie de regarder un peu le taux d'abstention, si vous voulez bien. Euh, à combien est-ce qu'il est, généralement Attendez, je vais faire pause. Je vais aller vérifier sur Internet et je reviens vers vous. Voilà, j'étais vérifié rapidement. Alors, en 2017, il y avait 22% d'abstention au premier tour et 25% au second tour. Bon, donc je vais essayer de diminuer un peu le... euh, la définition. Ou plutôt, non, je vais pas y arriver là, attendez. Voilà. <rire> Pardon pour les petites techniques. Alors, j'ai essayé de rapprocher un peu le petit barème que j'ai été faire. Donc normalement, finalement, l'abstention, elle, elle est entre 22 et 25%. Hein. Bon. Donc on va voir un petit peu au niveau du premier tour. L'abstention, donc les gens qui vont s'abstenir de voter, euh, à combien est-ce qu'ils vont être Donc, on va partir des mêmes eaux, hein. voilà. Bon, j'ai mis 50, 40, c'est un peu, un peu bête, j'aurais dû mettre à, 20, à partir de 25. Donc, on va regarder si elle va rester autour de ces eaux-là. Alors, l'abstention, le premier tour, 2022 des élections. Euh, alors, à partir de... de voilà. Est-ce qu'elle sera autour de 25 il me dit non. Elle sera pas autour de 25, elle sera vers quoi Alors, est-ce qu'elle sera autour de 20 On va on va on va voir. Il tire vers la gauche hein Ouais. Donc elle sera autour de 20, est-ce qu'elle sera autour de 20 Est-ce qu'elle sera autour de 20 Il me dit non non plus. il me dit également non. Ah oh, ben, on dirait que les gens ils vont aller voter alors. Alors, est-ce que ce, elle sera autour de 15% Donc, est-ce qu'elle est autour de 15% Bon, il tire vers la gauche, alors on va regarder. Est-ce qu'elle sera autour de 15% L'abstention, le, le taux d'abstention, est-ce qu'elle sera autour de 15% Non plus. Bah, dites-moi. La France va aller voter, mais c'est fantastique. Alors, est-ce qu'elle sera... Est-ce qu'elle sera entre 10 et 15? Parce qu'il faut quand même faut rester réaliste. Hein Alors, est-ce qu'elle sera entre 10 et 15%? Le taux d'abstention. Est-ce qu'il sera entre 10 et. Mais il dit encore non. Bon. Ah, il a l'air d'aller plus vers 10%. Est-ce que le taux d'abstention sera autour de 10%? Ça me paraît pas très réaliste. Hein ah ouais? Si, quand même. Hein. Ah, il va un peu vers la droite cette fois. Ouais, bon, bah, je dirais bien autour de, entre 10 et 15, moi. A priori, parce qu'il là, on voit qu'il est, hop, il veut vraiment aller vers 15. C'est ça, on va, on va, on va rebouger par là. Alors, est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce qu'il est autour de 16%? Est-ce qu'il est autour de 16? Ah, ouais, si. Bon, ok, alors pronostic, je dirais entre 15 et 20. Ouais, il a fallu que j'affine un petit peu. Pardon pour la, l'image qui est pas très jolie. Voilà. Ouais, entre 15 et 20% l'abstention. Bon, bah, il y a une nette amélioration. C'est ça que je voulais savoir. D'ailleurs, on va regarder tout de suite avec le, le 32. Alors, l'abstention. Alors, est-ce que l'abstention sera effectivement entre 10 et 15 Ce qui n'est pas beaucoup, hein, ce qui serait vraiment euh, super. Là, ça voudrait dire que les gens vont se mobiliser pour faire dégager qui vous savez. Alors, est-ce que le taux d'abstention sera autour de 10, 15 On va regarder ce qui sort. Alors, j'ai roi de cœur, 10 de cœur. Il va y avoir, un, un, en tout cas, alors, c'est pas tout à fait ça, ça me répond. Mais ça me répond qu'il va y avoir de l'enthousiasme pour une certaine personne, notamment un homme. Bon, alors, on va, on va rester sur notre taux d'abstention. Le taux d'abstention, ce qui sera entre 10, 10 et 15, est ce qui sera dans ces eaux-là 9, 10. 9, 10. Entre 9, 10. Ah, plutôt 10, vous voyez 10, 9, 10, 10, 10, 15. Ouais, ouais, c'est pas probant. Hein. C'est pas probant ce que je suis en train de faire là. 9, 10. Euh... C'est quand même deux fois le 10. Parce que ça pourrait être 19 tout simplement. Ça, ça se trouve c'est 19. Hein. J'avais dit 10, 15. Ça me paraît quand même un peu euh... Un peu faible comme taux d'abstention. Par contre, 19, ouais, je vais bien y croire. Bon. Donc, je dirais bien 19, moi. Voilà. Donc, le pendule dit 10, 15. Et moi, intuitivement, puisque j'avais 19 tout de suite, le 9 et le 10, je dirais 19% de taux d'abstention. Voilà. Donc, on va, on va rester sur ce taux-là, hein, parce qu'il faut que j'en choisisse un des deux. Mais euh, je crois qu'entre 10 et 15, <rire> ça me paraît quand même... Euh... Un peu faible, voilà. Et donc, par contre, 19%, hein, ça me semble peut-être plus euh, plus logique. Donc, on, on va... voilà. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il y aura moins d'abstention que les années passées. Ça, c'est sûr. Bon, bah sur ce, on verra bien. Hein. En tout cas, tous aux urnes, aux urnes citoyens, et faisons dégager ce malhonnête qui a mis la France vraiment euh, en lambeau. Voilà, en lambeau toutes les institutions, enfin tous tout les organismes, euh, les commerces, l'industrie, euh, tout ça, enfin bref, sans, sans parler des, des hôpitaux. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais fait un rêve, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un vieux rêve, hein. euh, c'était un rêve très très marquant, il y a les plus euh, fidèles d'entre vous vont s'en rappeler, vont, vont rappeler, Pardon. alors ça c'était des mois quand même, hein. J'avais rêvé euh, qu'il y avait quelqu'un qui avait une main coupée, donc euh, la main, elle pissait le sang, enfin la, la main était tranchée, la personne pissait le sang, et il y avait une ambulance qui passait sans s'arrêter. Donc ça, je pense que ça a été le sacrifice des soignants et de soignants infirmiers, etc. Donc tout le personnel qui travaille dans le, le, le domaine médical, on les a sacrifiés, et du coup, bah il n'y a plus de soins. Donc je crois que c'est ça que j'ai vu. Donc la, la démolition en fait du, des, des hôpitaux, si vous voulez, du, du système médical, hein, ça s'est écroulé. Et le deuxième dans le même dans le rêve, j'avais vu aussi quatre tombes de soldats, hein, donc des, des voilà des, des, des soldats qui étaient morts. Bon, ben, je pense que j'ai vu le conflit, voilà. je voulais juste vous en parler. Alors il y a un autre rêve que j'ai fait aussi. Ah celui-là je vous l'ai pas dit, c'était quelque chose par rapport à Paris, quelque chose qui était qui s'écroulait, enfin un bâtiment, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un rêve que j'ai fait. Bon. Espérons que ça se réalisera pas. Hein. En tout cas, euh, j'ai sauté bon courage. Et puis, euh, encore une fois, aux urnes citoyens. À bientôt et excellente semaine la semaine prochaine. À vous tous. Au revoir.